Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation pour OpenCPN Apple. Allez, on va commencer. D'abord, on va ouvrir le navigateur. Dans le navigateur, on va aller sur le site OpenCPN. Les liens seront dans la description. Section download, téléchargement. On va sur le premier choix, OpenCPN, et on choisit donc la version Mac, ici. Le téléchargement va se lancer après le clic voilà il va apparaître en haut alors là il n'y a pas la fibre j'ai accéléré la vidéo une fois que ceci est terminé on va effacer le fichier c'est pas une obligation je le fais je fais du propre et je ferme le navigateur navigateur fait je vais dans le dossier téléchargement je clique sur mon dossier il va se décompresser il peut y avoir un message de sécurité souvent c'est ce qu'il se passe chez Mac dans ce cas-là, on va dans les paramètres système et dans sécurité, confidentialité. Vous cliquez. Il aura détecté qu'il y a un blocage. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur ouvrir quand même. Et ça se relance. Dans ce cas-là, on fait ouvrir. On va faire continuer. Ne cherchez pas la langue. Il n'y a que l'installation d'anglais. On accepte. L'emplacement, moi, je le change puisque je le mets en extérieur. Pour vous, dans ce cas-là, vous continuez à faire suivant. Et c'est terminé. Donc, il vous faut le code. Moi, j'en ai un. Voilà. Et on y va. Donc, euh, à la fin de cette vidéo, euh, sur la prochaine, vous allez avoir euh, euh, comment installer les cartes marines. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Alors, désolé hein, pour ma voix un peu hésitante. Voilà. Allez, on ferme. Je ne suis pas très doué dans les vidéos. Donc on va chercher euh, l'installation euh, qui s'est faite donc pour moi sur mon externe. On double clique sur la zone concernée. Donc pour là c'était l'application OpenCPN. Elle va mettre du temps à démarrer lors de sa première ouverture. Elle est un peu plus longue. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai. Alors je ne réponds pas instantanément, puisque je ne suis pas tout le temps devant mon écran. Mais euh, je réponds toujours, euh, et à toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà donc pour le fait, c'est fait. Là, on va faire un petit clic de droite. Euh, et on va dans Options, garder dans le doc si on veut vraiment le garder euh, pas loin à l'icône. Parce que si vous le fermez sans avoir fait cette manipulation, vous, il faudra à chaque fois aller dans le dossier application pour aller chercher euh, le logiciel. Donc c'est assez cassué, donc vous voyez c'est simple. Après on va s'appuyer et on le place où on veut. Voilà, merci à tous, à bientôt.